Avant-hier, sur le parvis de l'hôtel des villes de Paris, quatrième arrondissement, un campement multicolore de petites tentes a pu agacer les uns et peut-être amuser ou laisser indifférents les autres. Des réactions somme toutes légitimes. Un coup d'éclat en faveur de jeunes migrants et sans doute surtout des associations qui les soutiennent. Un geste militant et noble était-il purement et exclusivement humanitaire, car c'était l'avant-veille des élections régionales et départementales qui se déroulent aujourd'hui élection dont nous mesurons tous les enjeux, voire tout l'enjeu. Frères et sœurs, chers amis, vous vous demandez où mon propos veut en venir. Deux mots. Ce matin, deux mots retiennent mon attention. Père comme papa et pain. Et à partir du verset 8, dans ce passage de Matthieu que je vous ai lu, Père et pain sont qualifiés votre Père suivi de notre Père. Et quand le discours devient enfin direct, plus loin, notre pain. Jésus vient d'inviter ses disciples et les foules à une nouvelle éthique de la prière, pour préserver à celle-ci et son identité et son authenticité, pour empêcher qu'elle ne piège celui ou celle qui la prononce. Ne faites pas comme eux. Procédez plutôt de cette manière. À première vue, des simples considérations didactiques pour cet exercice de la piété du croyant, mais à première vue seulement. Car ce qu'enseigne Jésus intègre le nouveau régime qu'il incarne au temps qu'il le manifeste en un même événement. Les temps sont accomplis. Soyez accomplis vous-même comme votre Père Céleste est accompli. C'est cette expression qui est parfois traduite par « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». En fait, Dieu n'est pas parfait. Dieu est saint, il est accompli comme les temps qu'il nous donne, comme les temps auxquels il nous a préparés. Les temps sont accomplis. À la différence de l'information donnée par l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 1 à 4, parallèle du texte que je vous ai lu, en tout cas pour ce qui concerne la prière du Seigneur, la prière modèle, il s'agit là chez Luc de la transmission d'un marqueur, un code spirituel de rattachement à un maître. Et ce qu'on lit ici chez Matthieu s'insère par contre en une autre amplitude. Les disciples, c'est-à-dire vous et moi, les disciples, eux aussi incarnent et manifestent le règne de Dieu, le règne de Dieu. Quand tout est mensonge, petit, douteux, incertain, laid, continuellement mortifère, sans espérance raisonnable, les disciples, comme leur maître, affirment et vivent l'accomplissement de l'invisible dans les contradictions visibles du réel même. Une oraison juive de l'époque, connue sous le nom de Kadish, magnifié le nom de Dieu. Cette éloge incomparable du nom inconnu et imprononçable du Saint d'Israël et ce que l'on appelle Sanctification. La mention d'Adonai ne figure nulle part dans le Kaddish. Par contre, notre Père y est présent. Un rappel et une attestation appuyée de la théologie de l'alliance. La conscience de la fidélité de Dieu se donne à voir comme une valeur collective. La communauté, ce lieu seul, est l'unique moment où chaque croyant se reçoit comme enfant d'Abraham. Il n'est pas indifférent de dire « Père », il est encore moins facultatif de déclarer « Notre Père ». On peut s'interroger si ce n'est pas là la condition même du souffle et du geste de sanctification. Car au cœur de l'enseignement biblique, ce qui compte, ce n'est pas la paternité de Yahvé, mais sa sainteté. Je l'ai dit. Dire notre Père c'est immédiatement convoqué... Et la filiation et la fraternité. Et la filiation et la fraternité. En un même mouvement, c'est en leur lien, le lien de la filiation et de la fraternité, c'est en leur lien que ce nous ou se d'élite, la sainteté du Très-Haut, C'est par son nom et en son nom que réside le secret de ce qui donne sens et origine à mon existence. Pareillement, c'est de sa part et comme sa part que je reconnais l'autre comme partie prenante d'une commune humanité contre les subjectivismes arrogants, concupiscents, honteusement idolâtres, contre les individualismes de survie, identitaire, heineux, décomplexés, sans limite, sanctifier notre Père n'est-il pas un visage du bien commun Ce que nous disons dans la prière est ainsi une propédeutique, de la, convi de la conversion collective qui a une portée civilisationnelle et politique. Car, comme le remarquait Olivia Bell ici même, sur cette chaire en 2014 et sur ce même texte, ce « nous » impliqué dans le « Notre Père » est Primordial. Il vient en tête, il vient avant, il concerne ce qui est premier. Nous ne sommes pas notre propre origine. Quelqu'un d'autre, une parole autre, vient en premier pour conférer sens et origine à notre existence. Cette filiation est épicène. Elle est partageable et commune en vérité comme en dignité. Elle est donc réversible en fraternité. Dans cette France, si profondément désorientée par tant de maux, mortellement affaiblie par une pandémie récalcitrante, les jeunes migrants sur le parvis de l'hôtel des villes du quatrième arrondissement me semble être une allégorie l'allégorie non pas du nom imprononçable de Dieu mais du Notre Père incognito du Notre Père incognito quel rythme et quel rime! Pour scander le kadish des temps qui viennent, ces temps incertains. Ce que je viens de dire concernant l'invocation du même Père, du Père commun, est repositionné dans cette même prière en sa troisième demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Notre pain comme notre Père. Et le Seigneur sanctifie lui-même son nom quand il nous confie le pain de sa fidélité chaque jour. La sanctification reste ici aussi l'entrée privilégiée pour la valeur de notre pain qui fait vraiment écho à notre Dieu, à notre Père. Il faut cependant éviter toute méprise en donnant au pain une nature indû, aliénante, dénonçant certains Philippiens, l'apôtre Paul les taclait et disait, leur Dieu, c'est leur ventre. Mais l'erreur le, le, inverse n'a pas épargné l'Église. Très tôt, le pain pour chaque jour a été compris comme métaphore de la parole de Dieu. Et en effet, au chapitre 6 du quatrième évangile, le don du pain aux foules donne lieu à un long discours de Jésus sur le pain vivant descendu du ciel. Cette spiritualisation du pain, soutenue par une anthropologie négative, hostile au corps, à tourner le dos au réalisme vivant, vivifiant de la tradition vétérotestamentaire, avec ses bénédictions concrètes, comme le remarquait déjà le pasteur et théologien Dietrich Bonneuf, qui sont les marques du salut de Dieu pour son peuple et gage de son attachement à l'Alliance. Pour bien se rendre compte qu'il s'agit du pain et non pas de son, de son symbole, il suffit de formuler intérieurement, là, maintenant, il suffit de former intérieurement chacun dans son cœur cette demande de la troisième partie de notre Père. En la formulant intérieurement dans notre cœur comme une demande subjective, cela donne, donne-moi, aujourd'hui, le pain pour ce jour. Et vous vous rendez compte que la connotation égoïste, très égoïste de cette pensée est si prononcée que le rend la phrase difficilement assumable. C'est donc du vrai pain qu'il s'agit. Motif et moteur de convivialité, de notre convivialité. Notre pain de chaque jour évoque indubitablement la manne, souvenez-vous. Une ressource offerte à tous dans la justice et l'égalité du besoin. La manne est le prototype de ce pain pour chaque jour, puisqu'il ne, ne se conserve pas. Comme la manne, le pain pour chaque jour est une parabole, celle de l'existence offerte, nourrie, protégée comme don de Dieu. Et la manne cachée de l'Apocalypse, une autre manière de parler des notes de l'agneau, figure de l'accomplissement eschatologique du salut. Quand l'Église célèbre la scène, elle convoque cette mémoire de convivialité et montre comment, à côté des égoïsmes des nations et des positions sociales, la faim de justice, la soif d'égalité sont le pain qu'elle réclame. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Pas un pain pour moi d'abord ou simplement pour moi tout court. Donne-nous la faim et le goût de l'autre, de l'étranger, racialisé, idéologisé, exutoire de tous les malheurs. Et de toutes nos tardes. La demande du pain devient la prospection de manques et de possibilités à inventorier. Une paroisse réformée à Taipei, en Taïwan, reverse à la diaconie toute l'offrande, toute l'offrande récolté au culte de dimanche chaque fois qu'il y a célébration de la scène, toute l'offrande. la pratique est éloquente c'est à partir de nos prises de risque que Dieu intervient c'est quand nous risquons de manquer qu'il nous nourrit comme pour la manne et pour la foule dans le désert ce signe est une manière de sanctifier le nom de Dieu, un signalement d'un bien commun qui n'est propriété de personne, mais qui fait de nous tous, de nous toutes, responsables de son maintien. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Frères et sœurs, chers amis, il nous faudrait de temps à autre non pas dire, réciter ces phrases, mais les épeler, vraiment les prononcer sans écorcher aucune nuance de leur poids. Avant d'être l'enjeu d'une convivialité, ce pain-là est un plaidoyer pour l'hospitalité. Et la lucidité oblige cependant à reconnaître que le mot ne concerne pas seulement l'hostie mais encore la possibilité de l'hostilité hélas la justice et l'égalité étant par ailleurs toujours en jeu de lutte j'ai fini quand les rumeurs affolantes et la désinformation enfle, stigmatisant toujours les mêmes. Quand le bohu de la peur fait fureur, laissant très peu de place au discernement, au jugement. Quand les sentinelles, toujours nombreuses aujourd'hui, sentinelles d'identité meurtrière, versent leur bile de xénophobie sur tout ce qui est basané ou noir, nous pouvons nous rappeler ce que disait Martin Luther King, nous sommes condamnés de vivre ensemble comme des frères, comme des sœurs, sinon nous allons mourir comme des idiots. Cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, pour l'ensemble de cette terre, et pas seulement pour l'Europe, et pas seulement pour la France, c'est évident. Nous sommes faits, souvenez-vous, frères et sœurs, nous sommes faits, nous avons été faits de commenceaux par un autre, de commençaux de la scène, bien sûr, mais aussi des orants, des orants qui invoquent le Père de tous, le Père commun et qui intercèdent pour le pain de tous. La sanctification du nom de Dieu et la protection de la dignité intangible de chacun, de chacune constituent notre oraison. Elles sont notre prière, mais c'est aussi notre combat. Amen.